Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Mon Bureau Numérique. Nous allons apprendre à utiliser le cahier de texte. Il vous permet de connaître un peu du temps de votre enfant et les devoirs qu'il a à faire. Commencez par vous connecter sur un BN et sélectionnez le portail correspondant à votre enfant. On peut déjà voir les devoirs à faire sur la page d'accueil. En haut à gauche, cliquez sur Menu, puis Cahier de texte. Vous êtes sur la page « Prochainement ». C'est un résumé du cahier de texte. Vous pouvez voir les prochains cours de votre enfant. Plus bas, vous pouvez voir le travail à faire pour aujourd'hui et le travail à faire pour plus tard. Cliquez sur « Emploi du temps ». Vous pouvez voir toutes les séances du prochain jour de cours. Cliquez sur les flèches pour changer de jour. Pour chaque cours, vous voyez la matière, l'enseignant et la salle. Les séances annulées sont barrées et il est écrit « Annulé » en dessous de la matière. Cliquez sur une séance. À droite, vous pouvez voir le travail qu'il y avait à faire, les activités faites durant la séance, et le travail donné pendant la séance. Cliquez maintenant sur « Travail à faire ». Vous pouvez voir la liste des devoirs à faire pour chaque jour. À droite de chaque devoir, votre enfant peut marquer qu'il a fait le devoir. On verra donc « Travail fait » ou s'il ne l'a pas encore fait, on verra donc « Travail à faire ». Cliquez sur un devoir. Vous pouvez voir ce que l'enseignant demande de faire. Parfois, il y a un document à télécharger. Vous pouvez cliquer dessus pour le télécharger. Vous pouvez maintenant vérifier que votre enfant a fait ses devoirs et connaître ses heures de sortie. Merci de votre attention.